Ce jeu me fascine, ce jeu me passionne Tous les jours à 19h on se retrouve sur ce jeu Et je pense que c'est le bon moment maintenant De s'amuser un petit peu et de naviguer sur Reddit Et de voir un petit peu ce que la communauté pense du jeu Ce que la communauté a déniché sur ce jeu Mon expérience avec Virginia Virginia c'est la mutante gentille Ah bah oui Ah eh ben oui, <rire> c'est exactement ça T'es pas très serein avec Virginia au début hein. Nous appelons ce type Macrib, quel nom amusant Tout le monde a-t-il trouvé pour les butants Ah, pas spécialement envie de lui donner un nom C'est vrai que c'est pas les plus flippants maintenant Ah il y a quand même un niveau au-dessus, mais c'est déjà suffisant Dans les grottes, ça fait quand même déjà bader Oh là là, jour 60, regardez ce qu'il nous a fait lui Oh là là, c'est ouf Eh hey, joli spot la mine de rien hey. Vous prenez ça, et c'est ma maison Lui il a fait euh, x8 Moi je suis euh, le mont Fuji, et lui c'est l'Everest <rire> Mais en fait c'est pas tant euh, la construction Qui est chiante ou compliquée hein. Ce qui est vraiment compliqué, c'est les ressources. This is actually insane! Cher développeur, s'il vous plaît, laissez-moi ramasser des coquillages et des étoiles de mer pour décorer ma maison. Oh, ce serait insane! Mais enfin, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup demandé, mais je me dis il y a des petits éléments de détails qui, au fur et à mesure des mises à jour, qui vont être possibles, tu vois. Euh, peut-être pas les étoiles de mer, mais j'ose encore imaginer si, je sais pas, peut-être que la, si la demande est forte, parce que je pense que vous et moi on s'en fout un peu des étoiles de mer. Mais j'avoue que, imaginez, tu ramasses maintenant les coquillages, les étoiles de mer et tout, et tu peux les, les accrocher sur les murs, les décorer. En vrai, c'est pas impossible, c'est pas, je veux dire, c'est pas infaisable. Par contre, moi, ce que j'aimerais vraiment que les développeurs fassent, les stockages, euh, par exemple les stockages de pierres, les stockages de bûches sur The Forest. Tu pouvais les agrandir et là j'ai l'impression que sur Sons of the Forest tu peux pas les agrandir T'as pas le choix de mettre l'un à côté de l'autre euh, les rangements Donc je sais pas si c'est un... si ça va venir par la suite mais ce serait pas mal parce que tu peux pas empiler des 100 et des 1000 et c'est chiant quoi Oh non incroyable J'ai fait des chauves bras effrayants pour jouer dans ce froid Excellent C'est l'armure effrayante mais en version euh, en, bah, en dans la vraie vie euh, en laine quoi C'est trop stylé Kelvin est construit différemment Oh là là la classe, Calvin. Te pose pas de questions. Déjà, sois content que ton Calvin soit efficace parce que moi le mien il est pas très efficace. Lui au moins tu vois il fait des tours de magie en plus. C'est chouette Non. What on peut dupliquer Kelvin Ah, ça, c'est. Ça, au moins, t'es sûr qu'il sert à quelque chose, Kelvin. Là, au moins, c'est efficace, c'est productif. Quoi Mais comment c'est possible Maintenant, construit... Maintenant, construit une... une cabane. Alors, pourquoi pour ceux qui ont pas Mais je pense que vous avez tous la ref, les gars, mais quand vous demandiez, mais je crois que c'est encore le cas, ça n'a pas été patché. Quand vous demandez, en fait, à Kelvin bah, de couper du bois, des arbres, bah, il va couper des arbres, il s'en bat les steaks. Il coupe, tu lui as demandé de couper des arbres. Le problème, c'est que si tu construis dans un arbre une cabane, Kelvin, il prend pas en compte que t'as mis une cabane dans l'arbre. Ah, ben voilà, On en parlait parler de Kelvin qui cassait euh, les arbres où il y a les cabanes de suri. et voilà mmh. oh ça ça me plaît je vois le mot launch c'est lancé dans les airs par un voleur de bûche cannibale ok il essaie de te piquer le... il essaie de te piquer la bûche ça c'est un gros classique on dirait qu'il tient un gros chibrax entre ses jambes ah en fait il est en train de construire oh merde <rire> ça va il y a de l'eau <rire> ah non il prend les dégâts quand même Oh merde oh, ça c'est moche Par contre c'est ultra stylé là où, le... où il s'installe le mec là Il s'installe dans une cascade d'eau Alors c'est pas le truc le plus réaliste hein, euh, Mais c'est super chouette hein. Et du coup il s'est fait kicker Il s'est fait littéralement kicker par la bûche là Hop là dans tes feux <rire> Kelvin fait de la télékinésie Oh bah alors attends ça va rejoindre une des précédentes vidéos qu'on a vues. Ah oui, il récupère les bûches qui sont à 10 km, oui c'est pas un problème ça, ça c'est... Au moins votre Kelvin il sert à quelque chose, Y en a un il est magicien, l'autre il est télékinésiste, moi le mien il est useless. <rire> ah <rire> Mon ami a combiné les os et l'armure technologique, et maintenant un petit cubien, euh, wouhouhouhou <rire> ah, Ouais c'est pas aussi sexy que euh, le bikini de euh, Virginie. Hein. Tu es cringe Ah on est d'accord c'est une question que je me posais pour de vrai hein. On peut pas remplir une fois que tu fais ton toit pointu Tu peux pas remplir ici là Faut voir par la suite Après là où je trouve qu'il y a un avantage dans tout ça Eh le jeu vous l'avez payé combien 30 euros, hein, s'il vous plaît hein. enfin, Je le rappelle hein, parce que ceux qui disent que eh, C'est pas normal Eh frère Chaque année tu payes un jeu recyclé 70 euros, toujours le même chaque année Alors commence pas à faire ta pleureuse Parce que tu payes 30 euros pour un jeu développé par des indépendants Qui est en access euh, early Donc avec plein d'avancées au fur et à mesure Et que tu payes pas plus Hé, hey, arrête, arrêtez d'être débile. Voilà, moi je vous le dis, pour arrêter d'être débile Ce qui est cool, la bonne nouvelle dans tout ça C'est qu'au fur et à mesure il y aura des nouvelles mises à jour Des nouveaux ajouts, des nouveautés Et forcément il y aura des nouvelles constructions, des nouvelles décorations Et, et même par rapport au gameplay euh, De manière générale, mais là je parle vraiment juste euh, au niveau des constructions On aura plein de nouvelles choses Et je pense que ça va être vraiment vraiment vraiment sympa Et, et on ne peut que être agréablement surpris What Il a fait une rampe Tu construis ce truc là, tu sautes avec ta luge Et tu voles <rire> Bon peut-être pas si loin mais tu voles quand même hein. Ah c'est vraiment chouette, j'ai hâte de voir euh... La, la suite du jeu. Je, voilà, on continue de toute façon tous les, tous les soirs à 19h le, le let's play les gars. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode avec toujours plus de contenu parce qu'évidemment plus le temps passe, plus il y a des joueurs, plus la communauté découvre des choses, etc. Donc ça peut amener à faire d'autres vidéos dans ce genre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le pouce bleu, le commentaire et surtout très important l'abonnement qui est totalement gratuit. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, je fais plein de bisous Ciao tout le monde